La police nationale déterminée pour renforcer patrouille patrouilles à chaque routine, qui a fait dans l'aria pour empêcher Malfoy continue de continuer à terroriser la population. Et dans la même optique ça, la police nationale a déjà une grosse tentative de kidnapping. Nato 32 journée jeudi bienvenue bonjour bonsoir tout monde nous connecté réseau information Sofia TV 83. Moi content ensemble à Vannes, notre petit Cam informé. Si vous pouvez faire ça, soyez abonné ensemble avec Vannes. Tout détail hack information à venir sous Chanel là. N'akwadaboukè zone Delma ville à toute notre ville, pays la police est pas campée. Il y a quoi Toute bandit et puis déraciner toute gang qui campé en face population même gens dans l'année 2020 c'est ça qu'ils raconté. La police se comptée sous population comme d'habitude pour continuer à collaborer ensemble avec elle. dit pendant l'année 2023, il a continué la bataille coude à coude et dans le même ça, a tout pour capable de mettre tout le monde en bas -côte, et puis finir à cause des gangs qui problème en d'un pays. Il fait qu'on est tout gagné, des individus qui blessaient mentalement et puis la police a saisie des motocyclettes dans la zone de bon repos. Ça a passé dans le moment où ils défilé et puis ils La police croise ensemble avec eux, bab pour bab, yo tombés en babal. balle. Qui tout trois policiers sortis blessés et puis trois autres bandits qui soti dans l'équipe Timakakla blessés mortellement, c'est ça la police qui a porté aujourd'hui. Mesdames et messieurs, information, yo en pile, en 2023, assemble pap 12, selon ça qui a passé dans la ria, en pile, nan pas comme tout, moun l'église, bandits, avocats, c'est toute l'équipe qui a de difficulté difficulté. Je vais d'entendre, yo eux, Ça qui a passé, et puis tout à galerie qui dit la privée sous bandio quel qu'il soit côté ou t'as caché là t'es en connecté ensemble avec sofia tv 83 réseau paola pour essayer yo à l'autre après le fait essentiel pour journée jodia et merci parce qu'on fait une confiance et puis des informations hein, sous chanel paola ça dit, dire nous il faut laisser dormir tranquille garantôt ou en exa sous quoi ça monsieur a pensé son père l'église bon bon bon l'autre notre photo monsieur Sou quoi, à ça, monsieur, vous pensez son, ouais, pensez son sénateur, vous pensez son frère l'église. Monsieur, Jean, regarde là. Son nèg qui prend doctorat dans le prison Monsieur, il est Ivner Carillus. Ouais, 2022, ça, il porte hypothéfoui. 2022, ça, il est Même si vous avez un pile de dans la rue, toujours. Mais il y a un pile de qui tombe. Yvner Carilus. Monsieur, son nec, monsieur prend doctorat dans le prison Chaque fois, vous arrêtez, monsieur, pour qui ça, pour kidnapping, pour l'association pour assassinat, Puissant kidnapper, oui, qui va regarder sur l'écran là, j'en wè là. Et, l'une avantage que M. Gen, y, y, y a connexion avec toute base yo. Et ça fait, oui, y a kidnapper de tout côté. Et puis, côté l'kidnapper, là, l'passe de bozo non base. Et puis, là, Et bien, il venait car il fait M. fait de groupe, nèg que la police te vide bas sur la l'u, M. la Donne. Et si c'est pas ODVA, la police tape quitté M. Sauvé. Ouais, est-ce que vous avez ça? dossier ça, il manque la guerre dans la République, oui? Pendant M. dans la prison, puissant kidnappeur, il est dans la prison. Ménage mission policier, qui est actuellement au Canada, tape dans la là oui. L'homme a annoncé le dossier ça, madame ça, et bon trois lettres là, le chita, oui. Depuis le Gémar, il est au Canada, pourtant, Ménage Monsieur oui. Il venait à l'île que tout le monde déconnait, tout le monde en prison, l'a fait transfert pour monsieur, et puis l'a appelé l'allemand qui est pipi sous lui. C'est respect. c'est respect mon le monde. Je ne suis pas rien contre avec nous. C'est respect pour le C'est respect pour le monde. Suspends la baille de Timagali, le boss. Je dis Timagali. Je me dis on je pas les Français. qui connaît Timagali, là laté. Timagali. Qui remet en zin, il en tout zin. Il est a tout zin. Son son ti crème. Et pas... ti shirt noir contrôlé par les t-shirts de Son ti shirt crème qui est de T-shirts de Magali. Quel est le pas problème on n'y a pas... le Salapfel encore. Il parle encore. Mais le tableau est bon le service, oui. Vous voyez J'en monsieur Chitam du Ménage du Canada, oui. Qu'on y a pas... dossier, ça, la madame ça Il n'y il pas dormir après le téléphone, oui. Il s'est baillé ça. Et puis m'pas m'a cité, non. Il madame, mais comment on fait suspect comme ça M'pas m'a cité, non. Il dit non, tété. Jean Parléa, c'est deux. moi m'a dit, mais non, m'a non. Simba si m'basite non, pour que suspect suspecte qu'on ça. Ha, ça, monsieur. Son bénédiction, oui, je n'ai ne... pas. Bon. Je... Oh. Se jem nou. Enterman, monsieur, m'bassité, ça, c'est-tu, Ou gueule. Ouais-tu, ça, tu veux, quand? Oh! C'est, monsieur, ou on son songe, j'aime te montrer, nous. Enterrement, monsieur. Bloqué, bon repos, oui. Oh! Chemèche avant terre, monsieur. Bon repos, bloqué. Timagali de vide, monsieur, à terre, oui. C'est monsieur Gilbert, puissant chef gang qui tape commandé Remy, oui. Gilbert. Mais monsieur, tu es clair, monsieur Gilbert, là, oui. Timagali croise, monsieur, son motocyclette. Il fait, monsieur, fait maïmoulin. Ah Ah, elle croise, Timagali, mauvais moment. Timagali dit, monsieur, mon cher, désolé, ou t'es là, ou pas là encore. Un monsieur mortellement blessé. Y'a y a des de policiers qui ont gardé bilan, ya là, non? <laughs> Il y a un oui. Il faut nous obliger, nous, pas eh, qu'à ces derniers eh, jours d'année, il hein? faut nous montrer le pays à le travail au là, côté le rivet, limet et puis ça le fait tout. Vous comprenez Parce que, par contre, qui n'est pas capable de passer là pour négocier au DIA Innocent, monsieur, il était là, non. Toutes ces chefs de gang qui viennent z'amnèrent. Et eh, il n'y a pas trop sans personnes dans non Qui viennent z'amnèrent. Puissant kidnappeur, assassin, criminel patenté. Soit c'est bandit pareil au t'la au ou ou bien c'est Timagali de te frappe yo. par exemple, c'est monsieur, c'est d'ailleurs, sous ce mat là de tête en bas, c'est après ou fin la gay, monsieur a malheureusement. Parce que, sous Almen enquête sous monsieur, ou que, pas de trop, trop, reproche pour un gène en bas, non? C'est commandant Black, Yo le monsieur Black, c'est monsieur te chef gang sous ce mat là. Mais, ben, nest font un complot au fil de manger, monsieur? Et puis, sous ce matin, le général Bleck, monsieur tombe? Et eh, monsieur tombe? Et eh, ouais, 2022, ça me doit être eh, un pile causé de fait. Un pile causé pour 2022. Ah, mon loto! Mon, mon loto! Vous comprenez? Ti Junior, monsieur, monsieur, monsieur Serge! Ti, mais hein, monsieur Serge! Mais Ti Junior, puissant chef de la saline! Discussion, par continue, e elle est volée, monsieur, elle n'est pas fin d'accord. que le même tout l'a fait, bras pal. Et puis, Poul Boucan est planifié exécution, monsieur, avec Charles. Charles, qui se chef gang Tokyo, Tinek qui était Kafou. Les caravanes n'ont pas de en déblozaï. Ils ont chassé monsieur Kafou. Et puis, il viennent là, sur Tokyo. Et puis, ils forment Basli. Monsieur, ils ont une chance, li ont parti, te ont été payés à l'Altioki. Poul Boucan fait, monsieur, retourner sur so Tokyo, ils viennent frapper. Eh bien, monsieur, T. Junior, qui c'est chef gang la saline. Monsieur, t'es Palango. Il était une fois, hein. Eh ah bien, qui est-ce? Nous voilà, Tijunion. Bon, okay. ok, mais Tito Oza, on a parlé de Mais, mais, mais, mais, Tito Oza. Tito Owa, dans le mi-temps, là. Yo, Owa, trois nègres, ça. Zobagi, Nabo, Pierpoul. Ah, ti magali jéré, monsieur. Hein, ti j'ai remis, monsieur. <laughs> gérer le bien, Tizo. Je regarde là, oui. Où Ou est-ce, où est, est, est Monsieur Tifisque, Oh, criminel, patenté de haut rang. magali gérer Monsieur. Mais Monsieur là, mais lui là. Hein? Yo les Monsieur Tizo, alias Pierre Paul. Yo gérer Monsieur. Mondo. Bah dis jamais qu'argent image Monsieur correct. Jusqu'à ce qu'elle tombe, mais image là sadique, m'bat qu'a présenter nous. C'est nègre ça tabay tout problème dans vos droits, dans la Tremblay. Yo le monsieur Galaxy. Il toujours à motocyclette Plusieurs fois Timagali, manqué monsieur. Plusieurs fois Timagali, manqué monsieur. Monsieur le Galaxy. Ce monsieur tabay tout problème ça dans droits, dans la Tremblay. Finalement, on joue pas de pouli. Timagali magali croisa monsieur. Bon, il a été mortellement blessé. Encore, si j'ai, tout le monde n'a rue Falaise, contre monsieur très bien. Jean en regardé là, que l'un mois s'en joue, placé monsieur, Bon pompe, comme chef. Je gagne deux frères déjà qui n'en gagné 400 à Ozo. Hein? Son famille ganglée, son famille ganglé Donc, monsieur, il a été mortellement blessé, et, nous ne pouvons nous pas jouer une bonne image pour monsieur, tout ça, c'est la dernière date, tout Ronald. Et un petit, non? Moi, bakons... bon, hmm oui. oui. je ne suis pas. Bon, bon, je ne suis pas souvent, je ne suis pas contre tout bagaille Mais des informations sur vous, que moi-même, je chois d'investiger, si je ne suis pas dit toujours de je ne pas toujours, non, mais je ne que na prêt sur réseau, etc. Ou t'as dit, je moi pas de même gens, leurs collègues finent tombés, gagnent un petit soldat qui est le qui remplace monsieur M'Tandé. et puis m'ont donné tout Internet envahi, tout média va parler, m'ont donné où Monsieur tombé. Nous va qu'à pas faire ça. Et puis les gars a fait sensation, tout les gars ont fait l'information, alors que vous n'avez pas d'information. Nous ne pouvons pas faire ça. Donc Ronald n'a pas parlé sur monsieur plusieurs fois ici, parce que n'a pas branché. Monsieur pas de tombé. On pas de jam tombé, monsieur. C'est lui-même qui a commandé lier L'autre dame Marie son puissant chef, monsieur. Ye. Le fait que monsieur traite l'amour sans jouer à Gaspillaye, monsieur Aljouan monsieur, c'est bon amis vite l'homme. Monsieur a monté les vite l'homme. L'amour sans jouer, information. Il a arrangé, il a éteint monsieur. Ça qui vient de créer une polémique là. Coup de balle fait Mikalao. Et c'est bon pied l'amour sans jouer qui sauve l'amour à Gaspillaye. Le l'homme descend à terre. T'as semble vite l'homme dans puissant pile, papa. Coup de balle fait Mikalao. C'est bon, pied l'homme en chauvel. Pour Ronald, ta Ronald, c'est monsieur tape commandé, de lier Donc, monsieur tombé. Monsieur parle encore. Information à côté de la police a posé la patte sur cinq individus qui a fait partie du groupe gang 257. 257, qui a opéré la zone Monde Lazare dans Pétionville. La police a posé la patte sur 5 individus Sayo dans date qui était dimanche 1er janvier 2023 dans Pétionville. Précisément de Lazare, Jean-Sodilan qui non c'est individu d'après autorité policière Nous, joignons c'est Wildano Lester, et Steven Alix Romeus Thierry Max Dani Emmanuel Tilain Du Rosier et Kimberly, c'est ceux individu ses la police nationale d'Haïti li présenté mais ensemble de moun comme de moun qui fait partie d'un réseau malfacteur qui est impliqué dans diverses kidnappings dans la zone mont nazar et dans Petite-Ville d'après ça qui dit par côté autorité policière yo la police le fait qu'on ait été présent, été manipulé par de fait uh, Félanéo e e n'a occasion ça et des diverses opérations qui menaient et déjà ça c'est une que nous partageons où opérations menées dans zone Manlassar. toujours été dans la sécurité avec arrestation mais fois ça c'est dans département, pays, nous aller avec arrestation ça et commissaire gouvernement Miaguan qui posait la patte sous trois uh, soldats simakaka d'après information yo. C'est Jean-Wides, Casimir, Wachelin, Norville, Walnik, C'est fleurs qui présentait comme Mbatif Gangti Makak, qui a arrêté samedi 31 décembre. C'est le commissaire gouvernement, Mia met Jean-Ernest Muscadet. Prisomé malfrats saoté, arrestation dans fond des nègres zone Pemel. Un moment, je t'apprends, je t'apprends Jérémy. Commissaire gouvernement Muscadet a annoncé capture trois individus qui t'aiment bactif, Bati Makakla, qui a dans la commune de Petionville, puis précisément la boule douze. Janon au c'est Jean ces gens, qui se moun Jérémy, Oshlin, Norville, qui est Simon, celui du Nord, Walnik, Saint-Fleur, qui se moun Jérémy. Quant à Jean-Will la Delma, zone citron qui a vécu. La police nationale d'Haïti a arrêté trois bandits bas à grand griffe s'avient uh, dans la Tibonite. qui ki sorti dans base Vitellum ba la tibonite, uh, mais qui un individu Nous à Fréla Lissage de Risca, arrestation dans la ville de saint après un de un de une tentative qui population, zone Jean-Denis, sur machine qui tape direction Saint-Michel. Florestal Regenson, alias Easy, est arrestation dans la la arrestation dans une une un un arrestation ville de après le service renseignement départemental latimonite qui est déployé dans la ville SAT et identifié comme membre gang vital qu'a qui a profité de renseignement pendant le passage dans la pour période en fait fait d'années et dividi sérieux, déjà après une question SDPJ dans ces macs. D'excuser l'évacemental la police a profité occasion ça pour suite. alors, pendant l'année, pour le souhaiter population de la l'année 2023, tête ensemble, la paix, respect, vie à Kabyemoun, d'après ça, qui dit, pour côté autorité et pour On a toujours, on a poursuivi avec les formations, qui célébraient Je en 7 à lundi, 2 janvier, à côté le déposer hier lundi, à côté le déposer en bouquet beaucoup fleurs, dans l'hôtel, Patre, à a à travers Jessari, à l'enregistre, invite toute force vive nation, inio, même Jacques Zassetio, qui te mette division sous côté pour payer indépendance. À travers Unité ça nous avons un message de l'humanité qui pouvait nous entraîner en l'autre ère, qui c'est changement réconciliation. Unité partage avec ensemble qui te force à cuiter nous attend longtemps selon chef gouvernement faut nous dire et tout est un parade da militaire qui te sorti place mausolée à rivet et bord palais national. Ariel a Ari, l'occasion 1er janvier 2023 qui marquait 219 l'année payant et de, de pays Ari, en l'arrêt parlait sous affaire insécurité qu'elle va finir avec qui parlait sous question insécurité 1er janvier qui qui s'était promis janvier 2023. Premier ministre Aylarine commémorait samedi 1er janvier. Samedi, dimanche qui était 1er janvier, abondit bien. 1er janvier 2023, 219 l'année. Et les bas d'Asperion. Une cérémonie qui organisée sous Charles Martel, au hôtel déposé en bouquet dans Namipana, à travers Giessa. Aylarine et ses alliés explorent ancêtres quittés. Vincent Sainy pour nation. Aylarine a profité pour un message à Claire Bye bye, abondit au casse la au cas financier pour annoncer au rayon le chef gouvernement sali, j'ai fort la police qui, malgré faible faibles moyens, a bataille chaque jour pour autre, et qui gagne. chef gouvernement ne rappelait le pas de d'occupation ni force militaire pour payer, mais c'est plutôt une assistance nationale qui a été aidée pour sécurité. Pour finalement, le bah, peuple haïtien souffre en bas-mère en bas l'armée. Le chef gouvernement, dans le micro, Jean-Philippe Masséon. À cela, je veux dire que leur entreprise criminelle n'a pas ce genre de comportement n'a pas sa place dans Haïti nouvelle Aujourd'hui, demain, après-demain, le peuple haïtien finira par les mettre en déroute avec ou sans appui. Je saisis l'occasion pour dire à toutes celles et à tous ceux qui se sentent confortables, dans cette situation intolérable, que peu-haïtien vous Lui veut pour ça changer et vous ça tout de suite. Peu-haïtien m'a dit encore, l'ouvrir nous. Prends conscience, police nous malgré un pile je lui faire et un pile victoire lui remporter l'inimité dans moyen pour le à plus peu-haïtien. Je encore, louvrez genou. Comprends ça, nous, je La police-là fait un plus effort. Un si il remportait un plus victoire. S'il gagne plus dans le il a fait plus. Peuple haïtien, ma vous encore, louvrez genou Et prends conscience, la mer a commencé à prendre j'arrête. Mais il faut que bien servir à elle pour le capable de peuple-là. Plus service main dans main avec la police. Maintenant des populations accompagnent la police. Et désolidariser les deux bandits. Je répéter une fois encore, le nom de la communauté internationale, la bah police noire, la bourrade, pour nous capables de reprendre le contrôle de tout le territoire noir, bah la police noire, bon Jean formation, Nous ont face carré à la bandit, bah nous et vann nou équipements pas une intervention militaire nous voulons dans le pays d'Haïti nous voulons pour tout haïtien s'il si est libre et libre, sur route matissant sur route Canaan, sur route frère sur route neuf sur route l'amour, sur route gantier les ouvriers c'est pas une politique nous venons renforcer. Nous voulons pour faire ça. Bagaille la tête, nous avons l'autre gens. Et permettre les amis qui viennent aider nous à aller forcer qu'il qui viennent nous capables de continuer à faire ce job-là sans problème. Voilà, au top côté intervention pour le ministère, il y a l'occasion occasion pour le 1er janvier, côté, gouvernemental, commémoré, sa et, de pour 219e indépendance pays le chef primatien, a profité à annoncer le déjà avoué à quoi? 21 décembre, dans le journal Le Moniteur, pour, publication avant longtemps, au conseil de transition a installé, Ariel Henry fait qu'on n'y a pas oué l'ABGEN champion de l'État, le li secteur économique et la société civile et puis politique qui veut représenter vous représentez. Pour le ministre, il est obligé d'avancer à tous les gens qui veulent passer à la place pour l'Otacteur qui voulait rejoindre. On vous écoute la fois, Ariel Henry, Namiko Jean-Philippe Massey. Nous avons franchi un nouveau pas dans la bonne direction. En septembre 2021, j'ai signé un accord avec de nombreuses organisations politiques et de la société civile. Mais avec les signataires de ce nouvel accord, nous avons élargi le consensus dans l'intérêt de notre pays pour une sortie durable de la crise multidimensionnelle que nous traversons. Nous saisis il n'y a pas niqué. là championnat, la qu'on va là, le peuple C'est pour cette raison que nous avons choisi d'aller vers les autres en prenant une approche participative. Nous avons cru nécessaire de prendre le temps qu'il fallait pour essayer de convaincre les uns et les autres que nous partageons le même amour pour notre pays et que c'est ensemble que nous devrions œuvrer pour nous en sortir. Le secteur privé des affaires, qui habituellement ne souhaite pas être en première ligne dans les questions politiques, a compris la nécessité du, monde, du moment et s'est volontairement joint à cette démarche. Ils ont signé ce pacte. En majorité et nous espérons convaincre la frange restante. Il en va de même pour la société civile qui représente un secteur important de la vie nationale qui a fait choix de, leurs pour le représenter dans toute sa diversité. Les partis politiques ont transcendé. Ils ont réussi un pari difficile dans un élan national. Ils ont fait le consensus en désignant une personnalité de premier plan. Hier soir, nous faisons un conseil des ministres pour valider le document compromis national et nous voyons le journal officiel pour publication. Nous avons tout, arrêté de constater création au Conseil de la Transition, et qu'on a publié tout dans le journal officiel, et nous avons fait prévoir nos trois personnalités sectorielles qui choisissent. Dans ce semaine là nous pour installer officiellement, et nous avons le travail la main à le gouvernement. Nous avons tout on nous dit, puis devant, pour nous former organe de contrôle, là, et on avancer tout le monde qui veut. L'autre va venir joindre nous, la route, ma prendre des places pour nous, dans la machine, là. Mais, on avançons à pour nous, avec tout le monde qui veut avancer. Et on continuons continuer à chercher ça par les machines. Et voilà, déclaration chef gouvernement, docteur Yolan qui les mêmes fait qu'on est là, ouais par ouais, un championnat. Et il y a quelqu'un qui est là, par un championnat national veille. Parce qu'on est qui match, qui championnat là, là, et qui match, gen, bon, ba, a gagner bon, bataille pour la paix, sécurité, élection, on a bon, bah, qu'on si c'est, qui est-ce qui en face, e, e, euh, bon, hein, lui, mais, il est clair que, la est championnat non, même, nous, là, et, bon, bah, nous, pas, ba, ni, habit, ni, mais, nous ce moment-là, pour nous, bah, résultat le résultats, pour nous, journalistes, nous, nous, Mais, population, il pour le regarder, pour l'observer, tout, parce que c'est les mêmes qui, C'est public là c'est là c'est les mêmes qui traduit je viens de retomber et positivement résultat match même j'avais avec Argentine qui champion avec Messi le grand Messi mais le peuple argentin qui content qui donc peuple là bien content vraiment que Ariel Henry gagne gagne championnat la paix championnat sécurité championnat élection et question transition ça tout pour que il ait bout de la donne. tout pour qu'il transition dans le pays pour bah ça les suspend parce que il plus pile fois pas jamais nous dans bon et c'est chaque fois une question de transition c'est retirer pied pieds pour, ben, mettre pas bon font -ils parce que vous comprendre nous pas remplir le temps et on ben, font -ils -être, ou, quand même on c'est le président qui sortit une élection, qui a bien occupée par les nationales, d'après premier ministre à qui est le gouvernement avancé sous chimère élection, pour l'année 2023. dans il prévoir, rien de fonctionnel, coup cassation, Montez conseil électoral, électoral, qui préalguait pour produire des électoral ça. Chef de la garanti à des dispositions qui pour l'élection, ça, pas magouille, pour, éviter question, contestation, côté Et je vous demande de me prendre au mot quand je parle de la volonté de mon gouvernement de tout mettre en œuvre pour reconstituer nos institutions démocratiques. Ce n'est pas avec la méfiance que le monde une équipe pour affronter ensemble les dangers qui planent sur notre patrie commune. Avec le gouvernement, nous avons dit que l'année 2023 sera l'année qui devra nous conduire vers des élections libres, inclusives et transparent, car les élections constituent un passage obligé pour réciter le pouvoir à des élus ch choisis en toute connaissance de cause et avec discernement par le peuple haïtien. Je le redis, le palais national sera occupé par un Président élu librement par le peuple haïtien Quand nous disons que l'année 2023 ce sera celle de la mise en branle du processus, cela implique bien entendu... La création d'un environnement sûr et stable est indispensable pour leur réalisation. Cela implique que terme soient mis aux exactions des gangs armés et à l'insécurité en général. Cela implique que la loi doit prévaloir sur toute l'étendue du territoire. C'est la priorité numéro 1 pour les premiers mois de cette année. Nous avons l'intention de mener de fond plusieurs initiatives. Le système judiciaire devrait voir la Cour de cassation remise en état de fonctionnement avec un effectif suffisant de juges. Un conseil électoral sera mis en place. Il faudra, y aura pour tâche de planifier, de proposer au gouvernement un calendrier raisonnable pour l'organisation des prochaines consultations populaires. Tous les voérains démocrates devraient saisir la possibilité qui leur est offerte de rejoindre le consensus national et de contribuer ensemble avec le gouvernement à la, avec la définition de la feuille de route qui comportera les stratégies et les actions à mettre en œuvre pour l'organisation des prochaines élections. Nouvelle élection, à doit être faite sans passe pour qui, dans transparence ces seuls gens pour les citoyens à voter et que le monde qui est lié plus légitimité et pour ne pas gagner contestation. Je réitère devant vous mon engagement à ce qu'aucun camp ne soit favorisé. C'est ensemble de mettre tout ce qui y eu en place sans force côté pour tout le monde capable de faire confiance. Dans tête ensemble, nous avons fait un pile de bagages pour le pays d'Haïti. Je vais inviter tout le monde à participer à un grand combat.